Hello tout le monde, c'est Lucy Heart Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du jeu L'opposé d'Alice Donc, donc, donc, donc, là on va faire l'épisode 3 et 4 Si je m'écoutais, je pense que je ferai jusqu'à l'épisode 6 Mais bon après ça va vous faire une vidéo un petit peu trop longue et du coup j'ai pas vraiment envie que vous lassiez Et avant que je commence la vidéo euh, J'ai activé euh, l'option vous pouvez euh, participer au sous-titres pour euh, ceux qui ne comprennent pas le français. Hein je parle à ceux qui arriveraient à traduire le français en anglais. Parce que vu que les vidéos peuvent être vues à travers le monde entier, et que on va dire que le monde entier ne, ne parle pas forcément français. Du coup, euh, je vous ai activé euh, l'option vous pouvez traduire euh, toutes mes vidéos dans toutes les langues que vous voulez. De toute façon, c'est activé, hein, vous faites ce que vous voulez. De hein toute façon, en tout cas, si un jour j'ai le temps, si je peux, peut-être que je ferai ce sous-titre, mais le truc, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide pour ça, pour ceux qui ne comprennent pas du tout le français. Bon, là, on va commencer l'épisode 3, donc on s'est arrêté à l'épisode 2, à la bataille. Alors, oui, on va l'épisode 3, l épisode 3, chapter 3. Alors, voyons voir, voyons voir. Te voilà parti Ah <rire> Pourquoi j'ai fait... <rire> je fais genre que je chantais n'importe quoi. Le corps de Cheshire se mis subtilement à briller. Je poussais un cri car j'étais soudain en chute libre vers le sol. J'allais m'effondrer sur le sol. Je m'accrochais à la ne Ce n'était pas le son de mon violent atterrissage au sol, mais j'entendis quelque chose se détruire. Et atterri en toute sécurité. Cheshire, comment oses-tu « Reine, regarde !» Je levais les yeux des ongles parmi les s'avancer vers moi par-delà les flammes. Au centre se trouvait une personne habillée comme elle est celle des histoires que j'avais lues étant enfant. Oh, ma chérie J'étais en fait chovée, ma reine adorée Évidemment, j'essaie de faire une, une voix un petit peu comme ça, parce que, voilà, quoi, c'est... Franchement, c'est... C'est presque malaisant de voir euh, Alice comme ça, là. Franchement, bref. <rire> Alors Quoi Pourquoi Je regardais chez Shire, espérant l'explication. Il finit par rire, mais il ne me semblait pas trouver cela étrange. En même temps, c'est normal, il vient de ce pays, donc. C'est normal qu'il ne trouve pas cela étrange. Parce que. Il est comme ça, il est comme ça, Alice. En plus, Alice c'est un prénom de femme, donc, ok. C'est pas vraiment un homme. Votre Altesse Quentin Henri, que faites-vous ici Pourquoi je. Prenez-nous pas comme ça N'importe quoi Quentin et Henri verraient vers moi en courant pour se placer entre Alice et moi. Je croyais votre majesté dans la tour des prières. Je l'ai amenée ici. Biché Chahir nonchalamment, elles se regardèrent. Votre Altesse, c'était. Seule la reine peut vaincre Alice. Nous avons besoin d'elle sur le champ de bataille. La personne tourna son attention sur moi. Je pris une inspiration pour me calmer et baissai les yeux pour regarder mon corps. Ma robe, si complexe, était maintenant crasseuse après tout cela. Et l'un de mes talons s'était cassé dans la course. Ma coiffure était probablement complètement défaite. Ils échangèrent un hochement de tête, puis s'avancèrent vers Alice. Nous l'arrêterons. Alice, nous ne te laisserons pas poser un seul doigt sur notre reine. Grand Dieu, que ces petits chéris sont courageux! Alice leva son bras. Rampant au sol, la masse des ombres sembla grandir en réponse. Prenez ça! Quentin brandit son épée vers Alice. Alice se retourna pour lui faire face, et leurs lames s'entrechoquèrent dans une explosion d'étincelles. Protégez sa majesté! ordonna Henri et trois lignes de soldats s'avancèrent devant moi. Henri, en première ligne, brandissait son épée vers l'ennemi. Ils arrivent par la droite, repoussez les À la charge. Les soldats poussèrent un cri de guerre et foncèrent sur l'ombre. <rire> les soldats brandirent leur épée sur l'ombre, les tentacules noirs se régénéraient rapidement chaque fois qu'ils étaient coupés. Et ils continuèrent à attaquer tout en ricanant. Henri donnait des coups d'épée frénétiques. Vous ne pouvez pas m'attraper, monsieur Henri. Tu ne feras pas un pas de plus vers notre reine. Alice menait une dans chaque main, bloquant sans effort les attaques de Quentin dans une danse agile. Quentin était fort, mais Alice gardait le dessus. Ce n'était pas une question de force physique, Quentin était tout simplement dépassé par le nombre. Les silhouettes se glissaient toujours parmi les ombres. Stop, s'il vous plaît, arrêtez Terrifié et confus, je m'agrippais à Cheshire, qui se tenait à mes côtés. Je ne savais pas quoi faire. Cheshire, tout le monde sauve, s'il te plaît, vite Tu vois, je te la lis. Sa voix était antipathique. Ils ne peuvent pas vaincre Alice. Le champ de bataille ressemblait à présent à un océan d'ombre à perte de vue. Hi il y en avait d'autres derrière nous. Votre Majesté veuille avoir l'obligeance d'évacuer les lieux immédiatement. S'écriant en détresse un chevalier sous les ordres de Henri. Faites votre choix. Demande à Chevalier comment utiliser la magie. Je pense que c'est une, une réponse, comment dire, euh, très. Enfin, plus intelligente parce que pour combattre l'ombre, je risque de mettre euh, quelqu'un en danger. Euh, si je fais avec le chevalier, il y aura quelqu'un qui sera en danger, donc c'est mieux de, que je demande à Chevalier comment utiliser la magie. Parce que voilà quoi. Alors, montre-moi. Je jetais un œil derrière moi vers Cheshire. Il avait l'air calme comme d'habitude. Finalement, tu te sens envie de te battre Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas C'est mon avis. Il sourit. Comment pouvait-il sourire dans un tel moment Mais tu n'es toujours... toujours pas vraiment sûre, n'est-ce pas Alors quoi Cheshire me dit visage en riant. C'était lui qui, a... qui m'avait traîné hors du la tour en premier lieu. Me fais-tu vraiment confiance Bien sûr que oui. Il n'y a rien. <rire> C'est le seul moyen je dois te faire confiance. Je ne sais même pas si je peux utiliser la magie, mais je vais faire tout mon possible pour sauver tout le monde. Je serrai la baguette dans ma main, montrant ma détermination. Je ne sais pas si je peux utiliser la magie. Je pris une grande aspiration, une douce lumière naquit dans mon corps, je sentis une force parcourir mes veines. Pitié, sauvez tout le monde. C'est à ce moment. Une lumière chaude s'échappa de la baguette pour venir m'envelopper tout entière. Les ombres les plus proches poussèrent des cris de douleur devant la lumière aveuglante et se volatilisèrent. Si chaud, je connais ce sentiment. Je sentis le pouvoir couler à travers moi. Quelque part au fond de mon être, un souvenir se déverrouilla et dans paroles, vinrent à moi. Je vous ordonne par le pouvoir qui m'est consacré en tant que reine par l'ancien contrat. L'ancien contrat. N'importe quoi, l'ancien testament, l'ancien contrat. Alice l'accusée, je vous ordonne de disparaître de notre monde. Cet instant, à cet instant. Je pense que cet homme, il manque un petit truc. Alice essaie de se battre avec Quentin pour me regarder. <rire> Ferme-toi, livre. La lumière fusa de la baguette pour former un arc-en-ciel, sentant que s'élança sur Alice. Il tenta de s'échapper, mais la lumière flottante se, se propageait toujours plus vite. Soudain, Alice et l'ombre disparurent. Bravo, ma reine Je m'affaillais soulager et Cheshire me tapotait à l'épaule. Est-ce que je viens utiliser la magie Ouais Cheshire a un sourire comme d'habitude. Je suppose que tu en est bien sorti pour une usure, Patrice. Enfin, au moins, ils en en retraite pour le moment. Mais pourquoi Je fixais la baguette des yeux. Seule une reine pouvait utiliser cette magie. Cette magie, comment ai-je fait Pour la simple raison que je portais une couronne Pour la simple raison que je ressemblais à la reine Je ne suis même pas d'ici C'était fou Qu'est-ce que cela signifie Je saisir me fit en plaçant un doigt sur mes lèvres. Quentin et Henri courir vers moi et s'agenouillèrent. Merci, votre Altesse. Hein Vous avez admirablement vacualisé à l'aide de vos pouvoirs, votre Majesté. Merci, finir d'avoir protégé l'ordre de chevalerie. Henri prit la parole formellement. Euh, ce n'était. A vrai dire, quand Votre Majesté s'estiment si apparu sur le champ de bataille, j'étais horrifié. J'ai presque attaqué son éminence. me semblait, ne semblait pas s'en soucier, il me fit un clavier. Mais pourtant, la puissance de Votre Majesté est... à poussa un profond soupir en prenant ma main. Tiens, je sersautais et je ne, ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un baisement. Il me regardait avec détermination. Je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle. Euh, euh, oui. À l'avenir, je serai plus courtois. Henri, l'air profondément triste, m'emmanda quelque chose avant de se retourner et de s'enligner vivement vers les autres chevaliers. Que Dieu bénisse la reine, sa majesté nous a tous sauvés. Longue vie à la reine Longue vie à la reine Les chevaliers poussèrent des cris de joie. Oh J'étais étourdi, la lumière chaude avait à présent disparu et une froide incertitude m'emplissait à présent. Que va-t-il m'arriver Alors que je m'effondrais lentement, les derniers mots que je pus vaguement entendre furent bonne fille, tu t'es bien débrouillée. Je ressentis une chaude lumière dans mes rêves, je l'avais aimée. J'étais si heureuse que je parlais à tout le monde autour de moi. La douce lumière me rappela la, la veille quand j'avais utilisé la baguette. Où suis-je Je levé les yeux au plafond, un drap blanc m'enveloppait blanc et des rideaux de dentelle m'entouraient. Êtes-vous réveillée, votre majesté J'entendis la voix d'une servante qui venait de l'autre côté du rideau. Que m'est-il arrivé Il vu le couronnement, puis le banquier et enfin enfin l'attaque Mais Était-ce un rêve Je ne portais plus la robe, je portais un déshabillé blanc et mes mains n'étaient pas salées. Votre majesté s'était endormie épuisée par les efforts de la nuit passée. Elle ouvrit les rideaux après que j'eusse confirmé que j'acceptais. Son éminence a pris soin de vous, votre majesté. Même changer mes vêtements Mais j'ai avec douceur. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, à la femme de chambre, c'est en oeil écouté, cependant. Son éminence a effectivement porté sa majesté juste ici. Vraiment Je me reprofiais en boule sur le lit. Beaucoup de choses s'étaient passées depuis la veille et je me sentais étourdie. J'étais arrivée dans un pays étranger, avait été proclam... proclamée reine, je ne sais même plus lire, Bravo. Ren et avait combattu dans une bataille. Euh, comment puis-je voir euh, Cheshire? Elle prennent l'air perplexe alors qu'elle m'a porté du matin. Ah, voyons, bien sûr, dans la grande bibliothèque. Donnez le bibliothécaire en chef. Il passe habituellement l'essentiel de ses journées enfermé dans un coin de la bibliothèque. On dit que même le personnel de la bibliothèque ne le voit que rarement. Alors je suppose que je ne pourrais pas le voir simplement en me présentant. Je doute fortement que son éminence manquerait une occasion de vous voir, Votre Majesté. On me tendit une tasse de thé pendant qu'on me coiffait. La lumière matinale flottait paisiblement. Il était presque difficile d'imaginer que le château et le village avaient été tant détruits la veille. C'est immense J'avais pensé que la grande bibliothèque ne serait pas loin, peut-être, avait eu tort de refuser la visite suivante. Le palais était immense depuis la grande salle où se trouvait la dame principale jusqu'au tour. Dans les ailes est et ouest, et ajouté la tour des prières un peu plus loin où j'avais été emmené la veille. plus loin encore se trouvait la caserne et les écrits de l'ordre de chevalerie. Le château était vraiment immense. Cet endroit pourrait bien être encore plus grand que la gare centrale de New York. Et qu'est-ce que ça peut être Sa voix soudaine derrière moi me fit sursauter. « Que faites-vous ici, c'est J'ai aperçu J'avais sa majesté, donc j'ai pensé venir à sa bouée. Il s'inclina gracieusement, mais il me regardait comme s'il si cherchait quelque chose. Je, le pouv... je, le... Le pou... je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était curieux que je puisse me perdre dans mon propre château. Où se dirige sa majesté ainsi seule Où se trouve vos suivante? À la grande bibliothèque. Ma réponse ne fit que le rendre encore plus suspicieux. Je poussai rapidement à le tirer. Alors vous vous dirigez dans le mauvais sens Je faisais une promenade, mais j'ai soudainement changé d'avis. C'est de l'autre côté, je sais. Merci. Je vous en prie, laissez-moi vous écouter, votre majesté. Vraiment Oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire à sa majesté. Il revenait lorsque je pris innocemment son bras. Je ne sais pas que je faisais une terrible erreur. » Beaucoup d'artisans ont investi et rien dans la confection de cette robe. Euh, oui. Sophiras commençait à me faire une morale pendant que nous marchions. Et vous avez salé cette robe. Je suis vraiment désolée. Et qu'est-il arrivé aux chaussures et talons Les talons, talons cassés et. Je suis désolée. Votre Altesse n'a aucun respect pour les belles choses. Je suis navrée. La femme de chambre a nettoyé cette robe, mais comme elle a été portée dans la bataille, elle a été salée. Les manches déchirées et les courtures. Et... Les courtures. D'accord Les coutures défaites et la dentelle arrachée. Mais. Alice. « J'ai fait tailler cette robe pour le banquer et pas pour une bataille contre Alice. » Son état et son attitude me rendait furieuse. « Alors, auriez-vous voulu que je fasse prendre tranquillement le temps de me changer dans mes vêtements de combat contre Alice ?»« Oui, je ferai oui, une robe pour cette occasion. »« Je ne savais pas de quoi cet homme parlait, mais on me remarquait ce qu'il qui plaisantait. »« Je n'en aurais pas pensé capable. »« Par rien, votre majesté, oui, votre majesté ne sait pas vraiment construit la grande bibliothèque, n'est-ce pas ?»« Mon cœur fait un bon, ça dit que j'étais un imposteur, je fixais son visage. Pourquoi ?»« Une simple intuition. » « Voici mon château, comment pourrais-je ne pas savoir où... »« Oui, mais vous venez de dépasser la bibliothèque !» Je me retournais pour découvrir une énorme porte, seulement quelques pas derrière nous, juste à ce moment-là, quelqu'un en sortit avec un livre, nous salua et s'éloigna. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Sofia se fixait d'un regard spectatif. Je sais même plus ce que ça veut dire, spectatif. Faites votre chapeau il va peut-être plaisanter ou mentir. » Euh... Je préfère plutôt plaisanter, mais euh, je sais pas. Mentir, courir à la bibliothèque. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je dis quelque chose que... On va faire plaisanter. Je préfère faire plaisanter. C'est que j'apprécie tellement votre conversation, c'est Opiras. J'avais été obligée de mentir, je n'avais pas le choix. Je les souris gracieusement et relâche à son bras. Vraiment Séopira ne perdit pas complètement son expression suspicieuse semble plutôt déçu par votre robe. Ah oui, je me faire l'ambrage, je n'étais pas assez m'amuser. je sentais que vous mettiez beaucoup de cœur à l'ourage. Il fit un pas en arrière, me fixant avec incrédulité. Merci de m'avoir escorté, Je j'ouvre la porte. Je vous prie de faire silence, votre majesté. Elle devait travailler ici, elle avait l'air surprise de me fixer. Bonjour, Cheshire est-il présent Oui, il se trouve dans la pièce dans ce coin. Très bien, merci. Oh, votre majesté J'étais pressée et m'attrait dans la direction que le personnel avait indiqué. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'appris qu'elle m'avait dit que j'allais me perdre parce que c'était au-delà des archives. Ah ouais, bravo Bravo Lucie mmh. euh, oui. Le plafond était aussi haut que celui du couloir et les étagères emplies de lits faisaient le double de ma taille. Chapitre 4 Les rangées de livres semblaient s'étendre à l'infini. Je ne pouvais même plus distinguer l'entrée. Parfois, j'apercevais des panneaux en dessous qui indiquaient à trier ou en cours de catégorisation, où je sentais quelque chose remuer. Bonjour ?» Personne ne répondit. « Bonjour ?»« Je sais que tu es là. »« Je suis perdue, alors je vais entrer. »« Veuillez patienter. » Le voix irrité me répondit à mon bout du personnel sorti bouche bée. « Veuillez faire silence dans la bibliothèque. »« Oh, d'accord. » Il ne semblait pas avoir apprécié le ton de ma réponse. Comme le laisser entendre son air agacé, bien que je, que faux, j'étais supposée être la reine. Puis je vous ai dit où se trouve chez Shire? Partout où je. Partout Ah, j'allais. Ouais, quelle belle traduction française. Partout où j'allais. Je voyais que des étagères et je n'avais pas l'impression d'avancer du tout. J'avais l'impression de ne pas du tout progresser et cela commençait à m'inquiéter. J'avais l'impression de tourner en rond. Son imminence est au fond. Il pointe du doigt sans politesse puis il me tourna le dos. Est-ce loin? Continuez tout droit jusqu'à jusqu'à vous connaître au mur. dit-il avant de me quitter pour s'engouffrer dans l'obscurité des livres. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce mec? Les étagères continuaient toujours à perte de vue, et si la bibliothèque était éclairée, elle paraissait tout de même sombre. D'où je me tenais, je ne pouvais pas distinguer un seul mur. Je rêve je soupirais et me remis en marche. Pourquoi les membres de la librairie étaient-ils tous si grossiers et ne semblaient pas prendre en compte que je sois la reine? Ou peut-être avait-il que je n'étais pas le temps d'instant, je m'inquiétais. Non, il ne s'intéressait probablement qu'au livre. « Je crois que je suis perdue. »« Ouais, tu es perdue ma poulette. » Je m'arrêtais, regardant autour de moi, des rangées et des rangées de livres. Le chemin derrière moi était identique au reste tout simplement incroyable. Ils ont pourtant dit d'aller tout droit et c'est ce que j'ai fait. Et tu les as cru sans poser de questions Je tournais la terre dans la direction de la voix qui venait d'une étagère à ma droite. « Chéchaillant me parlait sur un ton singulier. » Te voilà. Ouais, tu es venu me voir Il marchait lentement avec son sourire habituel. Mon corps s'affaissait et je m'appuyais contre l'étage. Pour quelle autre raison je te réagis ici Tu as dû marcher longtemps, Dieu merci, je t'ai trouvé par hasard. Maintenant, viens avec moi, je vais t'emmener dans mes appartements. J'étais soulagée, j'étais enfin arrivé. J'ai cru que ce chemin ne prendrait jamais fin. Tu aurais dû me dire, je t'aurais accompagné. » Je m'arrêtais. « Chéchayer, n'es-tu pas plus agréable que d'habitude Je ne pense pas être toujours méchant avec toi. Chéchayer, bouge ça, tu es toujours méchant. Et pourtant, tu as fait tout ce chemin pour me voir. Il fait un pas vers moi et prit ma main. C'est parce que je ne peux m'empêcher de penser que tu es adorable. J'étais troublée qu'il tienne ma main. Je prenais ce second, donc un autre mot me suivit. Est-ce mal Ses yeux bleus foncés regardaient droit dans les miens. Sans le vouloir, je les fixais en retour et sans que je sache pourquoi je sentis mes genoux faiblir, j'étais sans voix. On t'a trompé, reine Je tournais la tête suivant la voix. Cheshire Il y avait un autre Cheshire Ne peux-tu même pas voir différence entre moi et un démon Un démon c'est se du sang de ces fous qui pénètrent dans la bibliothèque sans un petit pour le protéger. Tu ne veux pas mourir, viens ici. J'essaie de me défaire des mains qui me tenaient, mais me tirer encore plus près et me chauffer à la Celui des mots, sois prudente. Quoi Ils prennent forme humaine et tentent de te tromper. Vraiment Oui, alors reste avec moi, euh, Reine. Sans me tu ne peux même pas faire la différence Ne l'écoute pas, Reine, ne sois pas si naïve. Regarde-moi, le cas de vous deux est le vrai chéchailleur. L'un après l'autre, encore et encore. Faites votre choix. Euh. Si vous tirer contre le plus haut, ça sert à rien parce que je sens que je des soucis. Euh. Vers le croussier, je ne sais pas. Autant si on était deux. Autant que je m'éloigne des deux, c'est plus prudent. Lequel est-ce Personne ne m'avait dit qu'il y avait des démons dans la bibliothèque. Non Je rejetais ses mains et ses yeux bleus commencèrent à se déformer. Prenne, où vas-tu Je les abonnais tous les deux me mis à courir. Qui sait, peut-être étaient-ils tous deux des démons et il pouvait y en avoir plus d'un. Je ne pouvais noter à personne. Je pouvais le réserver sans réfléchir. Chacha, arrête-moi me criais-je, tombe dans un mur, je ne pouvais pas aller la bas dans la bibliothèque. l'aide tu t'en fais alors que j'étais là et maintenant tu veux mon aide Quelle grossièreté Quelqu'un se saisit de mon bras et mon cri fut coupé par une main sur ma, sur ma bouche. C'est bien ce que je pensais. Donc c'est vraiment plus grossi. donc, ok, la prochaine fois, si je rejoue l'histoire, euh, je pense que je choisirais. Euh... Oh, ok, qu'ils comprennent même dans ma chambre, bref. Ouais. La chambre de Chéchère était juste devant nous, j'avais pensé que le couloir continuait à perte de vue, mais une porte apparut soudain à la place d'une rangée de livres. Je les ai écris afin qu'on ne puisse pas venir ici si facilement. Je vois, je suis désolée. Pourquoi t'excuses-tu Un sourire au lèvres, il prit une théière et me servit le thé, le thé était froid. Tout ça est arrivé parce que je suis venue ici toute seule. Oui, mais pourquoi es-tu venu me voir Les livres pliés sur le bureau carré s'élevaient au-dessus de nous. Il me fallait trouver un angle entre les tours de livres pour apercevoir Cheshire. Je m'assis en face de lui et le fissais froidement. Tu as dit que tu m'aiderais. J'ai dit ça? Tu as oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. Son sourire en coin m'agacait. C'était lui qui m'avait fait traîner, sachant bien que je n'étais pas la vraie. C'était lui qui m'avait envoyé au banquier, mais il ne m'avait pas aidé une fois sur place. C'était lui qui m'avait fait combattre Alice. Plus j'y pensais, plus j'étais furieuse. Tu as dit que tu m'aiderais. Comment osait il? Il était le seul à savoir que j'étais je... un pays étranger. Je regardais froidement, mais il riait. Ne me fais pas ces yeux là, c'est effrayant. Effrayant? Es-tu en colère? Il demanda à quel moment. Eh bien oui, je n'ai pas choisi de venir ici. Encore moi, tout ça. »« J'ai pris une gorgée rageuse de thé froid. Mais je me trouvais dans un endroit inconnu et celui savait cela. J'avais besoin de son aide pour rentrer chez moi. »« Je ne suis pas en colère. Tu dis seulement ça parce que tu es obligé. Il me regarda droit dans les yeux, cherchant quelque chose. « Je veux seulement dire la vérité à tout le monde et quitter cet endroit. Ça ne peut pas être bon, ni pour moi, ni pour toi. »« Je sais. Et si tu fais ça, quand tu tueras probablement avant de se tuer lui-même. »« Quoi ?» Quelle idée abominable! Chechère mal le geste de couper sa propre manche avec son doigt. Ils ne peuvent pas tous Ils ne peuvent, Ils ne peuvent pas tout simplement laisser partir une reine usurpatrice, une et s'il apprend qu'il a juré sa loyauté à un imposteur, certain, il se sentira obligé d'assumer ses responsabilités. Je pensais que vous êtes de comptage je, je pouvais l'imaginer dire ces mots exactement très clairement. Reine, chère son nom près de moi, et me versa une autre tasse de thé froid. « Avant le cronnement, tu t'es informé en attendant des prières pendant un moment. Pourquoi ?»« Quelque chose s'est passé et c'est pour ça que tu as un peu oublié le royaume. Contente-nous de ça. »« De quoi Petite naïve, c'est l'explication que tu es venu chercher ?» Chachaïa serait nouveau, mais j'avais peur qu'il ait, qu ait quelque chose en tête. Je citais, mais au chère-tête, il le fallait. Depuis ce jour, je me rendais chaque jour à la bibliothèque. Dans des circonstances normales, on m'avait dit que je remplirais mes devoirs de reine, mais Chachaïa et Kanta s'occupaient de tout pour moi. Je me sentais coupable de ne rien savoir sur rien, d'être une fraude, de perpétuer un mensonge. Ce n'est pas de ta faute. Cheshire paraissait trop calme pour quelqu'un qui mentait. Si, si. En me fait un rapport quotidien, il dit que tu n'as pas à t'inquiéter que tu peux te concentrer sur tes études. C'était un homme très honnête, ce qui ne fit qu'empirer mon sentiment de culpabilité. Cheshire rit joyeusement. Il se comporte comme le devrait un duc. Oh. À ce propos, je voulais mettre les choses au clair. Je comprends qu'il y ait des histoires de duc, lord et tout ça, mais nous ne sommes pas en Angleterre, si Bien sûr que non. Alors, où suis-je Où J'ai affiait et la finesse s'ouvrir J'ai aperçu un magnifique jardin, une tour et une rosée. Ceci est le Pays des Merveilles et tu es la reine de cœur. Le Pays des Merveilles Tout comme l'histoire que j'aimais tant avec Alice et j'y étais. Dans mon monde, le Pays des Merveilles est un conte. Alors, comment puis-je être ici N'aimes tu pas ce pays Murmura-t-il. Faites votre choix. M'enterrer et dire, je suppose que si. Laisse échapper, je n'aime pas ce pays. Je préfère dire ça n'a pas de d'épendance. C'est mieux. donc ça, c'est neutre. Que j'ai à cet endroit où nous n'a pas d'importance, je ne savais pas comment le dire la vérité, j'essayais me de ses beaux yeux bleus. J'adore le monde d'Alice au pied des merveilles, mais maintenant que j'ai dû combattre Alice et je ne sais pas ce qui se passe, j'ai peur. Au moment où je m'étais interposée pour combattre Alice, j'avais compris qu'il me fallait protéger ce pays. J'essayais hocha hocher la tête pensivement. Je suppose que je veux rentrer chez moi. J'appréciais nos vacances, Kazuko était probablement terriblement inquiète. J'ai un service semblait sur le point de dire quelque chose, mais il se contentait plus de regarder par la fenêtre. Pendant un moment, cela me dérangea. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Parce que franchement, cette vidéo. Parce que franchement, c'est bien comme jeu. Et puis euh, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, je pense que je vais faire pour le... que chez Sayer pour le moment. Parce que je n'ai pas encore acheté Quentin, Henri et Zéofiras, donc je vais attendre un petit peu. Parce que pour le moment je ne peux pas. Euh, mais sinon oui, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu et d'autres routes, je pense que je ferai toutes les routes avec la bonne et la fin heureuse. Donc je pense que quand je finirai, quand je serai dans l'épisode 12... Je pense que je ferai déjà la bonne fin. Puis après la fin heureuse, je me dis, mieux vaut garder le meilleur pour la fin. <rire> Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite clochette de notification. Sur ce, je vous dis ciao, bye. laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, tout ce que vous voulez, partagez, enfin, faites ce que vous voulez. Aidez-moi avec les sous-titres si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde.